Moi, je vais faire le train, et vous, vous allez faire les personnes qui sont effrayées, qui n'ont jamais vu d'image de cinéma, croyant que le train va les écraser. La scène qui s'est passée à Paris, lorsque les parisiens, les premiers spectateurs du cinéma, ont vu l'arrivée en quart du train de La Ciotat. Vous savez qu'ils ont eu peur, qu'ils ont quitté la salle, donc j'aimerais que l'on refasse cette séquence... Donc il y a des épocations dans vos poussages. Pour le tournure, vous la apprendre La gare et il, vous fait... il arrive sur le pied, il arrive vers vous. On oublie Zira. Il se rapproche. il se rapproche, il se rapproche. Se rapproche il prête, il envoie de la vapeur. Et il se rapproche vraiment. On croit que va vous. Alors bon, attention, vous faites les étonner, hein, parce que vous ne savez pas ce que vous allez voir. Vous n'avez jamais vu de film de votre vie. Vous êtes les premiers spectateurs au monde du cinéma. Et c'est grâce à l'Ashota, les Frères Lumière, qui ont fait ce film, donc ici. Alors attention, le petit point va partir et avance. Alors à l'époque, vous n'allez pas vite le train. Ah non, par eh, contre, attention c'est du cinéma muet, il y avait un pianiste dans la salle. Donc il ne faut pas commenter. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes intrigués. Voilà, c'est tout. Les enfants aussi, les enfants sont très intrigués, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu la photographie, mais pas le cinéma qui bouge. Alors attention, je repars, le train repart. Je ne vais pas faire de bruit. Alors, pas de sourire s'il vous plaît, vous êtes intrigués, puis effrayé et après vous avez peur quand il arrive de près qui vous écrase le trait je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner un trait qui vous écrase hein? donc voilà, imaginez tout ça et ayez la peur de votre vie avec des gestes où vous partez en courant où vous blessez la tête vous faites tout ce qu'il faut comme si vous aviez peur vous pouvez vous réfugier sur, sur votre voisin aussi les enfants peuvent serrer leurs parents dans les bras hein? donc voilà, c'est vraiment de la peur on va faire de la frayeur à la chota avec l'arrivée du train, on reconstitue ça. Vous êtes les premiers spectateurs. Les gens qui sont debout, je leur demande aussi de, de participer, Si on ne sait jamais. Et donc comme ça tourne là, attention, le train arrive, il est très loin. Allez. Donc vous êtes intrigués de savoir qu'est-ce que c'est ce point qui grossit. Ah, c'est un train, on l'a vu à la gare le train, mais qu'est-ce qu'il fait là Et là, attention Thank you. Je me retrouverai aussi des Oh Je sais, un amour pour toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. par la de dans les projets, pas de mal pas de mal à pas je suis le capitaine du navire. J'ai jeté l'ancre, je ne veux plus dériver dans ma vie. J'ai pas de mal à mal tout, j'ai pas de mal à mal contraster tout. Je veux dans tout, partout, je représente le qui partout. pas de mal à faire mon de pas de mal à m'afficher en tant que match. J'ai pas de mal à pas de mal, j'ai pas de mal le du j'ai pas de mal match, pas de match, pas de match. le même le mic le même pour faire le je joue une mosaïque, est-ce que tu valides ma pratique Solide ou tragique, sans bolide, sans trafic Style couleur valide mentalité placide Un mélange tacile entre accord et classique Entre simple et basique Non, non, non, non, je suis pas là par les de deux équipes, pas non plus raconter une histoire Sans deux, trois accords des guitares Je me lâche tant que si je fais du J'aime la vitesse, comme un montage laisse les échos comme à la montagne